C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh On remercie mon totem de pas pas m'avoir fait faire des traces sur cette introduction qualitative. Mais ouais, je... je... Il arrive... Euh... Ils ont un community management qui est euh, qui est au oh poil. Oh hein. Je t'ai dit qu'il est arrivé Qui est au poil, mais forceur, quoi. Euh... Cours Ouais... Bah là, clairement, le, ce qu'ils qu font là, c'est de c est, c est de la com', hein, c'est... Euh... Ouais, bien sûr. <rire> mais, mais là, c'est un peu abusé, quoi. Ouais... En fait, là où ça me questionne, c'est que j'ai plus l'impression de mendier pour un, pour ouais, un, pour un skin de t-shirt. Je trouve ça exagéré en fait. Mais je trouve, totalement. Je trouve ah, totalement. ça disproportionné. Ouais, je suis complètement d'accord. Je sais pas, alors que ça devrait être quelque chose de festif ou quoi. Ah, bien joué. Euh, bien je joué. trouve ça un peu disproportionné pour... Surtout en Et voyant euh... le, le nombre que tu fais sur des BD, ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il euh, y a quand même des gens qui sont ultra méritants, ils, ils pourraient prendre deux secondes, tu vois. Dire, euh, encore une fois, tu vas sur le top, le top 10 des streamers faire des BD, euh, tu vois vite qui c'est qui qu passe un, un milliard d'heures dessus, tu vois. Genre bon, ouais. Ça marche que dans un seul. Sans aucun retour côté français. Dis-toi que j'ai vu une fois un mec qui avait un, un, un t-shirt Twitch, en plus c'est un consoleux. j'ai fait quoi <rire> Le mec quel était lundi. pas français. Euh, quel Ma, lundi. Lundi. Ma tristesse. Oh, oui, il bon. revient. C'est que la gomme. Oh, pas, pas là, reste pas là. Mais ça marche que dans un seul sens et sans retour côté français. Ouais, ça, ça, ça me rend pas... Enfin, euh, J'ai pas euh, moins d'affection pour le jeu. Je comprends juste pas tout en fait. Je me, sens, je me reconnais pas dans le, dans le côté forceur. Euh, forceur communautaire. Ah, je ouais. à côté de toi, viens là Ils Allez. ont des méthodes des fois qui sont un peu, euh, peu bizarres. Ou hein. pas très correct. Ouais, je. J'irai je, je, pas jusqu'à utiliser ces termes dans parce que. Bâtiment. Pour le coup, euh, c'est quelque chose qui leur On correspond. Et que ouais, je suis euh, pas. Euh, désolé, mais mon route. Non, c'est pas grave, c'est Que je veux pas. Euh, entrer dans. Wow wow wow wow wow Non ah, ça, aïe, ça, aïe aïe aïe aïe Bon... Dommage Il ouais, a le bon, tour de jouer Bon bah c'est sur son t-shirt les gars vous nous le sur. Et pour le jeu ah, <rire> <rire> en fait Ouais, c'est un skim. Mais ça... Mais en fait disons que ça s'inscrit dans une stratégie globale Parce que faut pas oublier que c'est une entreprise Et qu'il y a des trucs par exemple que moi je suis prêt à entendre et... Il a survalidé 15 fois, par exemple, la microéconomie autour de la boutique qui consiste à, ah à, à vendre du Aïe. Je une rencontre. À, à, à vendre que, des que, skins. À côté de ah, je vais je euh, le euh, comprends je totalement. Ça. Aussi, ah, il va utiliser le tour et jouer là-haut, puis après il va t'accrocher Donc c'est quelque chose que je... Alors, puis, est. Puis, est très, très vite, hein. Quelque chose que je comprends. Ah, ouais, il va ramasser Charcot. Mais cet aspect-là, je trouve ça un peu fort. Ça. Je termine un gène là, je suis à 90%. Je, je force le aussi. Bon, c'est ce qu'il faut, c'est totalement ce qu'il faut. Wow, je bon suis coincé comme un imbécile. Je vais voir oh Charcot. Oh ok. Bah, oh, génial. Franchement, il y a l'équipe là. Un... Je lui ai mis un premier 3-6, euh... j'ai pas réussi le deuxième. Il doit avoir à coup sûr. Euh... Il doit avoir à coup sûr Chili. Et qui c'est qui, qui va à la cave C'est Bibi. Ah. Ouais. Euh, Je dirais qu'il a réparateur surtout. Hein. Bah, les deux, les deux. Insidieux. Insidieux Bah, euh, la cave. Euh... Non, non, il est remonté. Il est remonté. Oh, ok. un moteur T'as vu, Rami Ouais. <rire> ouais. Euh... Je reprends euh, le moteur euh, là-haut. Ouais. Qui était tellement redescendu. Midler, du coup. Il revient, ah, okay. il revient dans, au niveau de la ouais. table, là. Bah Du coup, je vais il aller... Hein. Il repart. Ouais, il m'a vu en fait. Ouais, il va se lug. Hein. Ok, je vais aller relever... Euh... River River C'est le moment, ouais. River Ah, il m'a lâché. Ouais il y aura bien au niveau de la câble. là. Il ouais, a fait 3 moteurs. Euh... Il est pas content. Les Et il est fufu. Il repart. L'éclaira qui va passer en. Oui On fait 2 là. La tristesse. Non mais non. Je suis tombé sur un bon. Fui fuit, fui. Mais non, oh non. Bien chaud, là. Ah il est en mute euh, micro euh, avant, euh, du coup pardon, je peux pas savoir. Pardon. Allez tu fuis, je vais essayer de m'occuper des autres. Mmh, mmh. Ah, c'est encore gérable, c'est encore gérable. C'est encore gérable. Ah il a... Oh mais il revient, il revient totalement sur le... Ok. Allez où Petit borreau. Okay. Ah ok. <rire> J'avais quasiment plus le borreau euh, utilisé. Il le... me suit ou pas Ouais ouais, je que Je suis les deux. Ouais bah, il me suit totalement... Dis-moi qu'il une... Non, non, non, il revient sur moi. Il monte sur la colline, quoi il me Quoi bah Faites du moteur, hein. ouais. Ah, oh oh oh oh oh oh oh oh le oh oh prends le coup oh oh ah oh ah, <rire> ah, pas oh oh oh oh on oh oh oh oh oh Ouais. On est, euh, Tous en tous P4, p4. Ouais. <rire> Le P4 c'est un centre euh, épidémiologique euh, sur, euh, sur Lyon. Hein, qui réunit euh, les pires euh... P4 Ouais le P4, c'est pas le P4. Qu'est-ce que c'est C'est un centre euh, qui réunit euh, les pires épidémies, euh, qui est confiné ultra sécurisé à Lyon. Et euh, ils font des études dessus. Et euh, c'est l'un des. Euh, de de moi, hein, mais... euh, ouais. Comme ouais. les épidémies. C'est un des centres épidémiologiques euh, le euh, les, euh, les plus vénères. D'accord, Je ne pas. Allez, let's go Et l'adresse et, le, et euh, les personnes de la sécurité font des rondes toutes les 8 heures, euh, sauf à, à midi et quart, où ils partent déjeuner. <rire> T'as beaucoup observé le bâtiment ou... Euh... C'est pour un ami, c'est pour un snare de JDR Oh non... Ouais, ouais. Euh, il arrive, oh, il arrive, ouais, c'est pour ça il arrive. T'es là oh, d'accord, tunnel. Nickel. Voilà. Oh! Yeah. Ah, oh Ah, c'est bon. Allez, salut! Oh! C'est oh quoi, on dirait euh, Corida, tu sais? <rire> bon, bien sûr, Corida, c'est nul, hein. Euh, okay, ça devrait être bornés, euh, condamné. Euh... Ah, c'est très moche. Mais, euh. Mais, ouais, le, le principe du haut. Oh, bon, allez, je une expression un gène. Je suis à 70% le mien. Oh, moi j'ai commencé le moteur au milieu. Mais il a le tour et joué. Il est sur moi, mais euh, je vais mourir. Fais hein. comme tu peux. <rire> je suis dans la, la véranda du bâtiment. Ok. Il enfin, était poursuivi. Ok, je suis derrière moi toujours. Je vais essayer dans le bâtiment principal. Laissez la place. Allez. Je suis dans le bâtiment principal, ok. Oui, bah, Excuse-moi, j'ai besoin de la de pas de... Pas, France C'est pas... Prends, prends, prends, prends. Mais tu as Oui Et vous Dehors Oui d'accord. <rire> Quelque part sur la map. Entre ici et là-bas. Ouais, ah mais il y a deux, deux moteurs dans le bâtiment. Oui, oui, il y a deux moteurs, il y en a un en haut et un hein, en bas. Allez, ah, sur moi. Bon, je retourne dans le bâtiment, je vais à l'étage. Oui. Ouais, pareil, j'y vais, je vais t'aider, on va le poncer ça vite fait. Et il est sur quelqu'un ouais, ouais, sur moi. moi. je crois. Comment j'ai bégayé Il est sur ma ma, ma, ma maillard, je crois. <rire> <rire> Wouh Ah, t'es sur oublié <rire> C'est je bon, j'essaie un peu de me soigner là. <rire> oh Oh Il a la porte Préparateur Prépare à terre Merde okay. NON bah oh ben, réparateur il a fait le café là Et il a fait le café. <rire> Adieu les copains sortez pour moi s'il vous plaît euh, oh J'ai vu une porte quand je vais essayer de brûler Allez vous en Oh j'ai okay. oh, bon, passé, passé ouais. sous palette oh 100% non. il va venir me défoncer devant la porte Merde je suis aussi à l'autre porte, donc... Euh, Sors, t'es moi. Euh, perso, j'ouvre, hein. Il, il vient sur moi. Okay. Ma porte est à 50. Donc, euh... Euh, ma porte est presque ouverte là, si tu veux venir euh, sur l'autre porte. Je sais pas si j'aurai le temps non, j'aurai pas. <rire> oh, oh, le 360. Oh, bien joué ça. Oh oh <rire> Allez, où est l'autre porte Euh... <rire> Comment te décrire ça. La ma machinac Ok, c'est <rire> okay, bon, je te vois. NON NON Je voulais t'aider ouais. Oh GG, Vite Vite Va vers l'achac Vite Oh mon dieu Oh mon dieu, oh, ah dieu. T'es où Va vers l'achat la et après c'est derrière. Mmh. Il est parti le coup. Il est en haut Il est en haut. SAUTE normalement, normalement les palettes ici doivent y en avoir encore. Oh, il est, il bon. est dans le bâtiment central. Euh, pas trop loin de la porte parce que s'il nous fait une euh... Elle est où la chac de ses morts Bah euh, <rire> à côté de la porte. Ouais ouais oh, allez il où arrive Il arrive vers nous là. Il y a le tueur, il est vers nous. Okay. Il te cherche vers la porte. Allez, allez, allez, il y a, allez, il y a, allez. allez Mayarette à la porte. Mayar t'as la porte. porte. Ah non, il revient là, il est Il est sur nous. OK Merci Abonne-toi J'ai vu <rire> d'abord.